le chevalier la Le résultat, il entre terre et des ravages sur nos pays Aucun foyer n'était pas La bête s'appelle Aurelia Urdorferi. Elle fait de notre vie un enfer et personne ne nous croit. Au secours, chevalier pléthore d'antibiotiques, vous êtes notre seul espoir. Oh, ces gens ont son imagination. Ah oui, en venant ici, je n'ai vu que. De paisibles forêts, j'y voyais et de magnifiques pâtures remplies d'animaux domestiques. En fait, en fer, cet endroit sera plutôt un paradis. Mais dieu que cette armure est lourde Avec elle, j'ai combattu des dragons cracheurs de feu, des ogres mangeurs d'enfants et des vampires à de sang. Mais je vois bien que je n'en aurai pas besoin ici. Tenez, madame. Est-ce que vous voulez bien m'aider à loter, s'il vous plaît Je suis une sangle avec défaire. Merci, merci beaucoup, merci mille fois. Merci. Ah. Ah. Ah. Cette marche m'a fatigué. Je vais m'asseoir un peu avant de poursuivre ma quête. Quelle poupine Les forêts regorgent de cerfs et de sangliers, sans parler des petits de on Quant au bétail, ai-je déjà vu des vaches plus grasses, les chevaux poils plus lustrés Si vous voulez mon avis, les auteurs de cette lettre abusent de leur alcool local. Oui, oui, mais j'ai bien vu tous ces pommiers et ces poiriers, et je sais qu'ils servent à concocter de délicieux breuvages. Et non content de voir si ces poiriers, ils ne négligent pas une petite goutte de temps à autre. Delirium Voilà ce que c'est. Borelia ferry Je suppose qu'elle ressemble à un éléphant rose. Bonjour, avait... vous Et qui êtes-vous Quelles étranges créatures Je n'en ai jamais vu de semblables, Avez-vous vu leur forme en tir bouchon Et la manière dont elles se déplacent Ah bah ben moi qui croyais avoir tout vu. Oh, en tout cas, elles ont l'air totalement inoffensives. Oui, ouais, non, non, non. oui, non, oui, ça suffit maintenant. Bon. Mais pas de familiarité. La sèche, je dis. Ah Ah, ah Qu'est-ce qui m'arrive Je me sens tout faible et. Mes jambes ne me portent plus. J'ai froid. Non, j'ai chaud. Et, et j'ai froid à nouveau. Et ma tête va exploser. J'ai mal partout. Ah Ah quelle est cette diablerie Va-t-on jeter un sort Flétor d'antibiotiques. Tu es un âne Bonélia Biodan Ferry C'est vous Créature du diable Que m'avez-vous fait Mais peu importe, je suis un chevalier, je ne me rendrai pas sans me battre Je suis flétor d'antibiotiques Préparez-vous à mourir je... ah ah ah j'ai été entraîné par le blanc, c'est toujours possible lui-même Bravo, Victor Victoire Ah oh non, je m'en prie Ne me remerciez pas C'était vraiment pas aussi difficile qu'il m'y paraissait Merci quand même, merci Non, non, non vraiment, mais je, je fais ça pour vous, vraiment Ce pas la peine de me remercier Une fois encore, les torts d'antibiotiques a triomphé euh, euh, Rentrez euh... chez vous, ne vous en plus C'est Quoi mais... C'est impossible Je vous avais vaincu C'est coriace ces petites bêtes À l'attaque Dieu, ah ah ah ah ah mais qu'est-ce que c'est que cette chose Ce sont des alliés maintenant hein, Je ne connais même pas son nom Mais qu'importe je me battrai contre l'enfer tout entier, s'il le faut. Suppôt de Satan, retournez chez votre maître. Victoire, à nouveau. Je me demande quand même d'où viennent ces créatures infernales. Il faut que je le sache. Ah Vous voyez Finalement, il y avait quand même des vampires suceurs de sang. Regardez-moi ces petits... Mais il y en a partout. Dans vos forêts. Dans vos prés. Sur vos bêtes. Et sur vous. Tous têtes qui vous apportent les Borélias et leurs horribles alliés. Évitez-les. Vous éviterez bien les ennuis. Voilà, l'argent, Vous pouvez rentrer chez vous en toute sécurité. Le chevalier pléthore d'antibiotiques est là pour vous protéger, car je suis et je resterai votre humble serviteur. Donc c'était Luc Taflé et Chanty pour l'animation dans le cadre de la journée nationale de sensibilisation à la maladie de Lyme, parce que vous l'aurez compris, les affreuses de la maladie de Lyme. Merci aux jeunes et euh, donc euh, leur enseignement dans le stand juste à côté. Bravo,